Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on est sur un petit nid de frelons asiatiques, encore les premiers nids de la saison. Donc vous avez vu, toujours une piscine à côté. Donc ils aiment bien l'eau, hein, les piscines, pour fabriquer leur petit nid. Donc là ça se trouve dans un arbuste, c'est la cliente qui s'est fait piquer ce matin. Oh putain Juste à côté ben, d'un barbecue aussi, hein, comme l'autre vidéo que vous pouvez voir juste en haut. Euh, donc je vais m'habiller, je vais aller voir ça. Bon, apparemment le jardinier aurait mis un coup de bombe dessus donc il y aurait moins d'activité mais on va vérifier l'intérieur allez je vous dis à de suite il y a une grosse bébête qui me suit ça c'est quand même génial hein envie de plonger dans la piscine à même avec la tenue allez je vous montre le nid donc on va voir s'il y a de l'activité comme je vous ai dit tout à l'heure le jardinier a mis un coup de bombe allez. Vous voyez on est au niveau de l'arbuste le barbecue il est juste là Allez, on va aller regarder ça Et quand même L'activité bon, est petite, je pense qu'ils ont dû tuer quelques frelons avec la bombe. Donc ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas visé à l'intérieur. Donc ça rentre, ça sort. Donc moi, vous voyez, un autre qui arrive, je suis partisan, il faut toujours traiter le le laisser pour tuer tous les plantes qui sont à Bon, il n'y a pas trop d'activité, mais on va quand même mettre un peu de foudre. les frelons qui sont partis à l'extérieur, qui sont à épique droite à gauche, ils vont revenir ce soir. Et ils vont tous se faire avoir. Donc là le nid est quand même à moitié détruit par rapport à la bombe. Une bombe c'est ça tue les frelons sur le coup mais ça détruit pas un nid. Donc vous voyez la bombe. il y en avait quand même dedans, voyez oui. il y en avait dedans c'est plus vivant donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt les DD.